Bonjour, c'est Vincent dans ma feu. Donc euh, voilà, je voulais vous faire part d'une euh, nouvelle de mes, mes aventures. J'ai euh, donc Je suis allé euh, déjeuner dans un petit restaurant euh, très sympathique euh, avec un ami. Et figurez-vous que pendant qu'on mangeait, j'ai un moment donné, alors bon on s'est fait la petite assiette d'Akra tranquillement. Euh, Jusqu'ici tout va bien, et puis euh, on passe au plat, tout ça. Et puis là, je, je commence à sentir une odeur de, une petite odeur de brûlé. Quoi. Bien, euh, bon, bah, je me dis, tiens, c'est bizarre. Bon, je ne prête pas plus attention que ça, je sens l'odeur. Je continue de, de vaquer à nos occupations, hein, à manger tranquillement. Et puis, ben, au bout d'un moment, l'odeur s'accentue. Euh, je commence à me poser vraiment des questions. Je regarde partout je, et je lève la tête. Et qu'est-ce que je vois ben, Au-dessus de moi, il y avait une espèce d'ampoule qui était en train, euh, qui était en fait euh, collée sur... Euh, alors, je mets un créneau en même temps, c'est pas mal, ça. Qui était collée sur le... Comment on dit Sur une espèce de poutre en bois. Hein, un peu au-dessus de nos tête, là où on avait la la table quoi, alors on était installé et, euh, et du coup en fait cette, euh, cette ampoule au contact de, de, de ce bois bien, bien sec et tout comme il faut et ben l'air de rien je prends trois heures pour faire mon créneau vous allez vous moquer de moi et du coup ben, qu'est ce qui se passe ben, en fait c'est au contact du bois c'était en train de, de, ben, de dégager de la fumée donc euh, il y avait de la braise euh, un petit peu qui commençait à se faire sur le, sur cette partie là euh, en contact donc avec l'ampoule qui chauffait hein, en fait qui, qui, qui était chaude hein, brûlante et qui euh, donc euh, petit à petit donc bref pour faire court j'ai donc appelé euh, tout de suite la euh, la serveuse qui est venue voir ce qui se passait alors bien sûr de suite qu'est-ce qu'elle a fait ben là elle, elle a tout simplement éteint, euh, éteint l'ampoule en question euh, voilà, donc elle a éteint l'ampoule en question pour éviter que ça, ça puisse prendre de l'ampleur. Donc euh, c'est donc vrai que c'est assez, euh, assez marrant comme situation, enfin marrant, euh, assez on va dire euh, euh, inhabituel. Hein, euh, on est dans un endroit public comme ça et puis euh, on, a, on, a, on a un événement de ce genre. Donc mon ami qui me dit, mais, mais dis-moi, euh, comment ça se fait euh, Je suis avec quelqu'un qui est dans la sécurité, la protection, euh, incendie et tout ça. Et puis, euh, euh, regarde ce qui, ce, qui, ce qui peut nous arriver. C'est là qu'on a, on a commencé à parler de, de tous ces accidents qu'il y a, euh, qui sont malheureusement pas du tout en baisse, mais plutôt à l'inverse il y a énormément d'accidents et de départs de feu, euh, que ce soit dans, dans l'espace le, dans public ou euh, dans le terme de, des incendies domestiques. Hein. Euh, voilà, il y a plus de 200 000 interventions des pompiers chaque année. Euh. Donc, bref, euh, après discussion et après analyse, je me suis aperçu qu'en fait, sur cette partie... Euh, d'ampoule en contact de, de cette euh, autre partie en bois qui, qui était en train de devenir un départ de feu. Il y avait deux autres endroits qui, où il restait de la trace de braise et, et de noir euh, qui montrent que l'ampoule avait déjà été en contact à deux autres endroits différents de cette, euh, cet, endroit, cet emplacement en question. Et donc ça prouve bien que c'est pas la première fois qu'ils ont eu euh, ce type de souci, qu'ils ont fait que déplacer l'ampoule, juste pousser un petit peu l'ampoule manuellement sans faire de modification d'installation. Euh, donc ça suppose que euh, s'ils ne font pas réellement quelque chose, c'est pour ça que je, je leur ai dit, hein, en fait, ne laissez pas ça comme ça, il suffit que vous l'oubliez une fois et puis euh, tout part en fumée. Quoi. Même si c'est du côté euh, terrasse du restaurant, mais quand même, euh, voilà, il y aura des, des, des dégâts, c'est dans un immeuble, ça pourrait avoir des proportions euh, assez hallucinantes. Quoi. Donc voilà, c'était la petite aventure euh, du jour, euh, mais surtout n'oubliez pas, comme, comme je dis toujours, restez vigilants, on ne sait jamais, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation, euh, il faut quand même rester alerte euh, et surtout intervenir rapidement. Euh, dès que j'ai constaté ça, j'ai tout de suite euh, fait venir quelqu'un pour qu'il euh, coupe la source d'énergie pour éviter que euh, voilà, qu'il y ait un départ de feu, une flamme qui apparaisse et euh, avec tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup pour votre attention. Ben, je vous dis à très bientôt euh, pour la suite. Et puis surtout, n'hésitez ben, pas à ajouter euh, un, un œil sur, euh, en description. Euh, voilà, si vous voulez donc suivre la formation euh, Format Feu Domestique, par rapport à toutes les recommandations et les astuces que vous pourrez avoir pour réagir de la meilleure façon possible pour intervenir et limiter les dégâts. Voilà, je vous remercie, à bientôt, restez vigilants pour le soin de vous. Merci, au revoir.